Salut, drone. On se retrouve pour un nouvel épisode sur OpenSize 4. Et euh, Sienne, après avoir échoué son attaque contre Florent, enfin après avoir cédé à, contre des rebelles, je pense qu'en fait si jamais Sienne a cédé super vite la dernière fois, c'est parce qu'il avait 4 provinces et que 3 d'entre elles étaient occupées par les rivaux, donc le pays s'est effondré. Puisque sur ces 3 provinces, bah, il y en avait 3 qui étaient euh, florentines. Donc il recommence, je pense que cette fois-ci il arrivera à manger son, son voisin Vu qu'ils sont tous les deux de toute façon dans l'empire ça me change pas grand chose De toute façon en plus lui il est allié à l'Autriche Le seul truc c'est que je préférerais que Piz... enfin, que, Cien... que Florence gagne Dans la mesure où lui il est dans la quoi, et l'autre non Mais c'est tout Ça me fait un peu ni chaud ni froid Ah si en fait je peux faire des bâtiments c'est juste qu'il faut que j'attende que les autres soient finis Alors la simonie. Dans les Actes des Apôtres 8, euh, 9, 24, je ne sais plus, des, des, ça peut être des numéros de versets, des numéros de, enfin de versets surtout. Tout. Simon le mage offre aux deux disciples Pierre et Jean de l'argent pour qu'ils transmettent le pouvoir de conférer le Saint-Esprit à, à quiconque il imposerait à les mains. Cet acte consistant, consistant à vendre les choses de l'esprit, telles que les offices et fonctions religieuses, est appelé simonie. D'après cet homme, nombre de dirigeants se sont laissés acheter avec de l'or en échange d'un siège épiscopal. Alors, euh, d'accord, eh bien, cela empêche l'événement Sivoni de survenir dans les pays catholiques. D'accord, euh... Pour ne pas perdre de stabilité, on va tolérer cette pratique. On sera moins dévotionneux, mais on aura des revenus fiscaux annuels, plus 5, jusqu'à la fin de la partie. Ah, c'est pas mal quand même. Euh, je crois que ça fait pas beaucoup, mais où est-ce qu'on les voit On les voit pas pour l'instant. Alors... Bon, je réagis comme je veux, à par rapport à, apparemment, sur Munster. Simony plus D'accord. Alors, Sienne est parti, Bologne est partie. Documents falsifiés. En dépit, dépit de tous nos efforts pour dissimuler au mieux les documents falsifiés, contrefaits et antidatés, nous avons été démasqués. Pourtant, tout ce que nous voulions, c'était protéger les états pontificaux de ceux qui cherchent à nous annexer et à usurper nos territoires. Achetons faisons chanter ou faisons battre celui qui a trop parlé. <rire> D'accord. En fait, ils ont, ils ont pas si tort quand ils disent que les états pontificaux sont corrompus. Euh, je serais chaud pour rejoindre la guerre de la Savoie dans la mesure où je peux peut-être annexer ce petit bonhomme. Mais en même temps, je viens de sortir d'une quoi. Enfin, je viens. Non. Je suis pas vraiment sorti de la quoi d'ailleurs. Donc on a resté sage. Se contenter de réduire la maintenance, qui peut me permettre d'acheter un discipline plus un, ce dont j'ai absolument pas besoin en fait. Ça me permet d'avoir plus de points, pas trop mal. Oups. Euh. Raven. Hop, ce sera bien. D'ailleurs, je pourrais en faire un à Ancon et développer la province de Côn. A moins que ça coûte vraiment trop cher. Elle est où Elle est là. Oh, ça coûte pas super cher. Hop. Bon, j'ai dépensé mes points. Alors, la compagnie des mercenaires, de la compagnie nible, ne peuvent plus être soldée. D'accord, si vous voulez. Mais on peut avoir la compagnie franche et la grande compagnie. Et la compagnie indépendante. Ok, ok. Oh mince, ils perdent. Est-ce qu'ils se sont fait attaquer par hasard Défenseur, ça va, ça savoir dans la conquête savoyarde de mince ils se sont fait attaquer ah ils s'en vont tous pourtant Venise n'est pas en guerre donc c'est que mes alliés et moi faisons la taille suffisante pour les effrayer est-ce il n'a pas des alliés que je souhaiterais attaquer non il a pas vraiment d'alliés à part moi hein. Artois et Rétois ça a été rendu à la Bourgogne D'accord. Bon, il reste à Miennois, à la Picardie. Elle est encore vivante, je pense qu'elle peut être contente d'être vivante d'abord. Est-ce euh, qu'on continue Non, on va faire la tech. Hop. La vente des indulgences. Dans de nombreux pays, on commence à vendre les indulgences contre de l'argent, de telle façon que les riches peuvent assurer le salut de leurs âmes et continuer à vivre dans le péché. Ah. La vente des indulgences assure d'importants revenus à l'église. Aussi. Si certains condamnent, la condamnent, d'autres défendent son usage. Je crois qu'on va encore perdre de la, la dévotion. Mais c'est des sous jusqu'à la fin de la partie. C'est ça qui est vraiment fort. Par contre, perdre de moins 5 en, ré... en désir de réforme du. Sachant que vente d'indulgence, ça doit être un événement qui fait.. On va prendre la décision comme ça, j dans l'espoir de euh, freiner la réforme. Là, j'ai fait perdre moins 5 à moi tout seul. Et je pense que les autres pays, s'ils peuvent pas vendre d'indulgence... Ouais, j'aurais dû être sage, en fait. Ils n'arrêtent pas de me proposer des décisions où je peux bloquer ou autoriser tous les pays catholiques d'Europe à faire blablabla. Bla bla. Et je pense que quand le blablabla bla bla est mauvais, donc vendre d'indulgence, vendre par exemple... Si jamais je laisse tous les pays d'Europe vendre de l'indulgence, forcément ça risque de monter les... les scores de désir de réforme. Je ne sais pas combien j'ai sauvé de futurs désirs de réforme, mais je pense que j'en ai sauvé un peu. Et je devrais être un pape sage pour avoir un désir de réforme faible. Et j'ai un nouvel ensemble que je peux prendre Alors soit diplomatique Soit militaire euh, Les doctrines diplomatiques j'en ai pas tellement besoin Vu que j'ai six relations Voilà voilà euh, Commercial Je sais pas si ça me rapporterait tant que ça Par contre un pack de l'expansion agressive euh, ouais, Ce serait un cadeau intéressant quand même Je pense que je vais prendre ça Hop, C'est parti euh, on va plutôt attendre la tech Naples avance On les aura bientôt avec nous Je ferai pas d'autres soldats du coup En attendant Je peux monter à 21 yeah Je suis enfin plus gros qu'au début de la partie Et de ce côté là ça se bat Entre la Bosnie et la Serbie euh, J'ai envie de sauter sur l'occasion pour attaquer la Bosnie Et il y aurait Luc ho oh, oh, ho oh. oh, ho, oh, Mon petit Luc Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu crois qui va t'arriver à ton avis oh oh oh. Devine ce qui va bien pouvoir se passer. Tu verras bien Raguse et Luc changer de main. Luc 14, pas cité si libre, dans l'Empire tout de même. Oh non, ils ont encore fait une réforme. Il est toujours en positif. Oh yo yo Yo yo yo yo yo. <rire> J'ai pas envie qu'il fasse toutes les réformes, moi. Euh. Bla bla bla. Seul l'empereur a pouvoir faire ratifier des, des réformes au sein de l'empire. Quoi Mais qui voudrait faire des réformes euh... Ah, c'est un message pour moi, pour me dire non, tu peux pas le faire. D'accord. Réduit l'indépendance législative de l'empire. L'empereur obtient coût des légitimisations. Et après, l'empereur obtient revenu. Oblige les états à lever un impôt particulier. Ah, c'est à partir de là, les guerres dans l'Empire sont interdites. Voilà, et ensuite ça devient vraiment dur. cest l'Empereur possède tous les vassaux, et là, euh, c'est la mort. Ils deviennent tous vassals. Ou alors, ils quittent l'Empire avec un gros malus. Ou alors, euh, et le dernier, c'est euh, tout le monde devient le même pays. Pays qui serait, cela dit en passant, énorme. Puisque avec des provinces de la France jusqu'à la Pologne, le nord de l'Italie, même si jamais on résiste plus ou moins, on est.. Ah, eux aussi, ils se sont fait prendre l'espèce de, de, de machin. Euh, Rejoignez l'Empire sauf votre capitale. D'ailleurs, moi c'est curieux que je l'ai pas, alors que peut-être que je suis pas considéré en Italie du Nord. Parce que moi je suis copain avec l'Autriche, donc la logique voudrait qu'ils essayent de m'imposer leur machin. Oh mince c'est fini Bah ben, ils ont Ah ils ont juste beaucoup bouffé <rire> Il y aurait Serbie et Luc Je pense que ça vaut quand même la peine J'ai Venise en plus Enfin non j'ai pas Venise J'ai Naples de mon côté On va déplacer Un petit bonhomme De façon à ce qu'il ne puisse pas faire de soldats Ah je siège avec trois bonhommes Bon on va peut-être se séparer en deux alors Hop on va prendre les bateaux, le choix de la sagesse, euh, je suis contrôleur de la curie, yeah logiquement ça veut dire diplomate plus un, le voilà, euh, bohème, euh, améliorons nos relations, oh, on pourrait quasiment s'allier avec eux, ils sont ennemis à hein que des gens que je, La enfin, l'Hongrie je crois qu'on est ennemis, ouais donc la bohème ce serait une bonne affaire tant qu'ils sont pas ennemis à la Pologne ils sont peut-être alliés, non Non, pas du tout. <rire> Quand même pas. On enfin, va pas abuser. Généralement, la Bohème est toujours ennemie avec l'Autriche. Et la Bohème est toujours ennemie avec la Pologne. Et la Bohème est couramment alliée avec l'Ottoman. La Lituanie est toute seule. Donc, elle se fait casser la tête. Défenseur face à Danemark dans la conquête danoise de Nara. Oh Attends, Novgorod a gagné du territoire sur la Suède. Narva, il essaye de prendre. Et la Moscovie... La Reconquête Mosco... Re moscovite de Velsk. Mais qui a piqué un territoire à la Moscovie? C'est pas très malin ça. Oh Novgorod avait gagné une province face à la Moscovie. Et maintenant ils sont en train de perdre. J'aurais bien aimé voir Novgorod faire une grosse taille, mais apparemment c'est mal parti. La Pologne et la Lituanie ne sont pas alliés et cèdent pas entre elles, à ce que je sache. Non, pas du tout. Ah les Danois ont pris ces territoires-là. Hop. Ouh, on a fait les deux sièges. Alors il va me falloir mes bateaux moi donc on va pas trop les abîmer C'est gagné, parfait, repli là-bas Donc là Luc si jamais je décide de prendre cette province là tu n'as pas ton mot à redire uh -oh, Ça coûterait cher en expansion agressive mais ça plus encore Je peux pas en faire un vassal maintenant, oh ce serait trop Je pense que parce qu'il est en cobilégiant, je peux pas lui demander de quitter l'empire Ce serait un bon truc ça Si on la Provence, Florence va... va rien faire de particulier franchement Bon faut que j'avise ce que je fais avec Luc Et peut-être que c'est plus intéressant de prendre euh, la province de Luc Et pas Raguse Raguse qui est un peu loin On verra Raguse pour l'instant euh, Luc pour l'instant je te siège et puis c'est tout Ah Je pourrais me mettre là d'ailleurs euh, hop Prenons notre part de bénéfice euh, Ils sont combien Ils sont 11 000 C'est pas mal Ah les Napolitains ont débarqué avec moi Ça c'est une bonne nouvelle Par contre j'aurais bien aimé qu'ils prennent cette province là Euh Laissons les faire, laissons les faire. Mince, ils vont sortir du coup. On va se replier. On les ignore. Nous avons besoin. Nous en avons maintenant des fortification. fortifications. Les fortifications constituent les défenses les plus importantes contre les envahisseurs contre... et contre nos ennemis. Elles pourraient pourtant grand. Ah, elles... Elles auraient pourtant grand besoin d'être restaurées. Mais financer une telle entreprise demande un accroissement des impôts que, ce ne, se, que, ne, verrait, que ne verrait pas d'un bon oeil ceux qui les paieraient. Et évidemment. Euh, je peux sacrifier de la dévotion ou alors augmenter la maintenance des forteresses. Vu la dévotion que j'ai, j'ai envie de dire... On va remonter tout seul. Ok, ok, maintenant, on se replie. Oh, oh par contre, j'aurais fait perdre beaucoup de morale. Euh, le comte de Eno a offert sa protection à un hérétique Et au-dessus de, de Montfort, un grand capitaine Alors qu'il est pas hérétique Eno, mais bon euh, Nous devons protester Avec la foi orthodoxe Je sais pas où c'est Eno Mais Mais il a pas d'orthodoxe dans l'empire Comment ça se fait qu'il est un Peut-être conseiller byzantin Ou je sais pas quoi euh, Réclamons, on verra bien de toute façon l'autre m'apporte plein de malus Ah bah il me déteste Ok Je sais pas où il est Mais j'imagine que si je prends la carte des, des opinions ça fait une belle tâche Euh non en fait non Il est où et Il me déteste pas suffisamment bah, Il est pas là bas quand même On n'abuse pas il y a la Provence qui me déteste, il y a Venise qui me déteste. Bien curieux tout ça. On verra. Luc, pour l'instant je vous mets de la lassitude de guerre dans les dents. Sinon, je peux. Aussi... qu'est-ce que je pourrais demander sans prendre quoi Ah, oups. Donc, Ragus déjà. Merci. Et ensuite, est-ce que je peux commencer à piocher là-bas Ouais, sans trop trop de soucis. Ah, il y a même quasiment personne dans la quoi. Si je prends tout ça. Ah, là, il commencerait à y avoir beaucoup de monde. Là, il y a encore beaucoup trop de monde. Mais là, on a dit que ça passait. Ouais, ouais ça passe tranquille. Euh, Sienne, Bologne, Ferrari, Sileil, etc. Donc, je crois qu'on va se faire un petit, un petit état de l'autre côté et j'aurai euh, une bonne part de la Bosnie. 33, 28, 49. Alors Capitale c'est pas la province la plus développée C'est étonnant ça Donc on va les garder juste pour avoir du score de guerre Et on se permettra pas De leur prendre une province Parce que si je leur prends une province à eux grosso modo je prends que ça En même temps c'est peut-être une province Qui a plus de valeur que tout le reste Non. Et Florence euh, J'imagine même pas ce que ça pourrait donner Là il y aurait déjà beaucoup beaucoup Trop de monde dans la quoi Donc on va, on va le jouer calme je pourrais casser leur alliance avec la France par contre Au lieu de prendre ça Je prends tous leurs sous Vous oubliez la France Vous oubliez la Bosnie Vous mettez fin à votre relation de, de, de rivalité Avec un pays pour apporter du prestige C'est tout On a perdu un grand scientifique Remplaçons le par un grand scientifique Je sais pas si c'est un scientifique d'ailleurs Je dis ça au hasard ah si c'est un scientifique, négociant et maître instructeur. Il rapporte quoi le scientifique De la productivité? Bon. La avec Florence est fini, mais ils vont se faire avec ses Sienne <rire> dans la foulée, je pense. Je pense qu'ils survivent parce qu'ils ont réussi à se faire un allié dans l'Empire. Peut-être deux. Ah il y a mais ces deux personnes différentes. Donc ils doivent pas être si mauvais en score de guerre. Ah, ils sont juste à moins 57. Juste. Oui, oui, oui, euh, excusez-moi. Si vous voulez passer pour aller faire la guerre contre Sienne, allez-y. Si vous voulez libérer le seul État qui n'a pas une expansion agressive monstrueuse sur moi dans le coin, allez-y. Hein. On a pris almut Alors, l'Église catholique possède une véritable multitude d'ouvrages rédigés à toutes les époques de l'Histoire. Et depuis préservés à Rome, des financements ont été trouvés pour assurer et renforcer le savoir au sein de la chrétienté par la fondation. D'une magnifique bibliothèque au sein des murs du Vatican. Cette bibliothèque vaticane permettra assurément de faire de Rome un foyer de connaissances. Alors on peut lui donner administration. C'est un truc définitif ça vraiment Alors agitation dans le pays, moins deux. Oh, C'est des bonus mais monstrueux. Hein Coup tech militaire, tradition terrestre, tirer des batailles. Je crois que je vais prendre ça. De toute façon c'est coup des tech moins 5% Et là il y a moins de d'agitation dans le pays Là il y a plus une ré réputation diplomatique Et là c'est tradition terrestre tirée du, des batailles Bonjour vous J'aimerais terminer la guerre rapidement Donc si vous permettez J'aimerais écraser votre armée on va dire que vous le permettez. Voilà. Donc, on est d'accord sur ce point. Vous cédez tout ce que je veux. Euh, vous cédez pas tant d'argent que ça. M'en fiche. On va prendre. Hop Ah non, je dois aller légitimer Ragus avant. Alors les bourgeois croissent leur contrôle sur le pays, gagnent en loyauté. Et on gagne des points sur Arzreto. C'est quand même intéressant, je pense. Euh, Est-ce que ça vaudrait pas la peine que je retire des terres Ça mettrait dans colère les nobles et les bourgeois. On va quand même le faire. Hop. Oh mince, <rire> une révolte. Je pensais que j'étais un peu tranquille, mais en fait non. C'est la noblesse qui se soulève. Mais je veux contrôler mon pays. Quoi que vous en disiez Alors, Bologne rejoint la quoi, compagnie de mercenaires disponible. Je pense que c'est parce que j'étais en guerre contre eux que j'avais pas les compagnies de mercenaires. Hop, voilà une armée suffisante pour affronter nos adversaires. On a la masse de points. Ancon va prendre un petit boost. Normalement, ça devrait booster. Ah, j'ai 24 000 de réserve. Siley a rejoint la quoi. Moi, je descends maintenant maintenance de l'armée. Gêne a rejoint la quoi. L'intégration est terminée. Euh, niveau trop. on doit être à 1 pour moi. 1, 2, 3, 4. Je tombe, on les fusionne en 2. Et du coup, on est juste bon. On a gagné une flottille de bateaux aussi importante que la mienne. Ça, ça fait peut-être trop. Ça fait trop. Qu'est-ce qu'on va retirer euh... J'ai pas envie de retirer des bateaux. Ou alors on dit que ça coûte pas tellement plus. Oh, un du cas parce que je dépasse la maintenance de flotte. J'ai pas le bâtiment pour l'augmenter. Euh... C'est tellement triste ça. Trop de bateaux, j'ai. Le mercantilisme est une bonne chose J'ai perdu un des points en Alexandrie Ah j'ai 4% quand même Pour le, dé le déboucher dans Venise je pense J'ai 18% de ce côté là Oh je pense qu'il vaudrait mieux que Là je gagne combien avec le commerce Je gagne, je gagne Quasiment 3 Disons que Ah mais j'avais un marchand à Alexandrie aussi C'est pour ça que j'ai 4% peut-être Donc ici je gagne 1 Et là je gagne 2,5 On vient de gagner 0,5 du cas Par mois C'est ça qui est très intéressant Sachant que si je dépasse mais Là je dépasse ça me coûte moins Ça m'embête On va peut-être virer les vaisseaux légers Hop, poubelle oh, Ça me fait mal au cœur de jeter des vaisseaux mais... Mince, des séparatistes Je croyais que ça n'arriverait pas Je sais pas pourquoi d'ailleurs on va peut-être les laisser aller siéger en face. Ouais, on va carrément les laisser aller siéger Florence. À côté. ça <rire> se si trouve, ils vont relibérer. Ils vont remettre à terre Sienne. Allez, passez au truc suivant. Ou alors ils vont les tuer pour moi. Ce qui m'arrange tout autant. Euh, Est-ce que je ferais ça Ça va faire gagner de l'influence, mais c'est tout. Et ça fait gagner de la loyauté. oui, carrément. Donc il me demande de faire quelque chose. En quoi une valeur fiscale au moins 7. Euh, Qu'est-ce que je veux gagner exactement si, le, mieux, c le plus intéressant c'est de répondre aux nobles. Accepter. aura pour con. Aura pour conséquence État pontifico obtient le casus belli Assujettissement contre Sienne Gratuit comme ça Ils sont toujours alliés à la oh non ils sont pas alliés à la France J'ai peut-être déjà brisé l'alliance Je peux pas imposer la paix à... Non parce que je suis pas du tout copain avec Luc Il euh... faudrait que je contrôle au moins 15% du commerce ici. Le seul qui m'a l'air facile à faire C'est au clair J'aimerais bien faire gagner aux nobles, mais... Ça leur ferait perdre 5 de loyauté si jamais j'échouais avant 11. En vrai, je peux essayer, mais je sais pas. Je, je doute. Faudrait que l'Autriche soit occupée autre part, en fait. Sinon, l'Autriche va défendre les membres du Saint-Empire. Euh... Alvitam Vitam Ternam, hein, je pense. D'ailleurs... Euh... Euh, pour euh, le pire, Florence a été ajoutée à l'Empire par Luc probablement. Ah, ça m'arrange pas, mais en même temps, euh, on va essayer les nobles et et on verra bien. Et on verra bien. Sachant que je peux pas me permettre de déclarer la guerre. Une guerre commune avec l'Autriche pour attaquer un membre de l'Empire. C'est bloqué euh, volontairement pour euh, éviter qu'on puisse euh, utiliser euh, nos facultés de... Ah mince, je fais pas les trucs. Utiliser le... le... Enfin, ça serait un, un, peu, un peu abusé si on pouvait faire ça, quoi. Alors, pourquoi ici personne n'est agité Et ici, ils sont agités. J'ai pris plus 10 pour qu'on fixe 8, 5... Pour confiscation des terres aux ordres. Dans l'état de ma capitale. C'est ça. Ok. Et là, il y a juste du séparatisme. Mulhouse est devenue une ville libre de l'Empire. Mulhouse, c'est en France. Et je croyais que c'était... C'est en France, oui, c'est ça. Ah oui, c'est en France, mais dans le Saint-Empire. Ok. Ok. Euh... Oh, oh là là On peut gagner 10 de prestige pour 5 de dévotion On va pas dire non Autrement dit on va dire oui J'aimerais trop passer J'aimerais trop les assuj... Les assujettir J'aimerais trop les assujettir Mais ils font gros donc Faut que j'attende pour perdre de la... Des trucs agressifs De l'expansion agressive ça s'appelle Et après on aura peut-être une chance On aura peut-être une chance On est toujours moins de 50 contre la Hongrie Enfin avec la Hongrie ça c'est une bonne nouvelle moi Ils se sont servis sur à peu près autant de territoire que moi hein. D'ailleurs ils ont 93 d'expansion agressive sur la Serbie Alors il me dit que j'ai bientôt trop de points militaires il y a une tech à prendre Alors il me conseille de faire cet état Draguse. Ah Ils ont changé Maintenant les possessions on peut pas avoir une autonomie inférieure à 90% Sienne a pris une province à Luc <rire> Ça m'arrange tellement pas parce qu'ils sont plus gros Donc ça va me coûter encore beaucoup plus cher pour les vassaliser Mais cela reste un sapladage. Ah c'est vrai que j'ai des trucs à faire là. Hop. Hop. Et j'ai déjà payé le coût de légitimisation double. Et qu'est-ce qui me dit de conquérir de nouveaux états? Bah oui, j'ai eu des nouveaux états, clairement. On peut dire ça. Combattre les résines. Sommes pas dans l'ère des découvertes et toute l'Italie est catholique. C'est pas encore le cas. Réunir une armée. LOL, elle est un peu beaucoup trop grosse. Deux dépendances, c'est pas encore fait. Il me manque des provinces, des mini romagnes dont celle là par exemple Mais j'ai pas vraiment de, de possibilité de la prendre pour l'instant On va rassembler nos troupes ici Ils sont pop Sur le fort C'est bien dommage pour eux Oh il y a vraiment de la Bon là on est à 25 sur 26 Tant pis pour la trition je peux transporter mes troupes 14 par 14, ça c'est intéressant par contre. Euh. Ouais, sacrifier un peu de prestige. <rire> J'ai plein de points d'espionnage sur Venise. Oh, ils ont rendu! Je pense qu'ils ont rendu parce que c'est dans l'Empire <rire> Vous avez rendu parce que c'est dans l'Empire 50% pour vassalage forcé Donc en fait ça réduit de moitié le coût de la vassalisation sinon c'est 100% par défaut C'est une bonne nouvelle pour moi On va améliorer nos relations même si ce sont des, des méchants sunnites On va améliorer nos relations et, en vrai, je pourrais réclamer plein de territoires vénitiens. Voilà, je m'en suis fait une bonne série. J'ai un conseil de plus. On pourrait faire des revendications sur... la deuxième revendication sur Luc. Alors... Oh Gain de 10 de tradition terrestre le fait que certains de nos voisins refusent d'accepter la seule vraie foi, la seule foi véritable, pose un, un réel problème. Nos relations ne sont pas au beau fixe, fixe et cela ne fait qu'empirer les choses. Donc, soit je leur, perdre, je leur fais comprendre leur opinion, soit je me prépare à les attaquer en gagnant 10 points de tradition terrestre. Il est génial, Steven, je le veux tout le temps. Tout ça m'a coûté 40. Je suis prêt à payer 400 pour avoir euh, euh, 100 de tradition terrestre, moi. Ah, ils ont revendiqué Erzégovine. Oh là là. Ça vous intéresse pas, les territoires italiens Ah si, un d'entre eux. Ah, ils ont un, un corps là-dessus aussi. D'accord, mais ça va disparaître. En 622, à mon avis, ça va prendre longtemps. Oh, ils sont pas dans l'Empire. Si, ils sont dans l'Empire, en vrai. C'est fou, l'Autriche a réussi à récupérer tous les états. À part Venise et moi, qui n'étions pas dans l'Empire. Elle a même eu... Bologne. Bon, il y en a qui sont pas complètement dans l'Empire, mais tous leurs territoires sont dans l'Empire. Oh, la Lituanie a lâché Riazan Ou alors elle a... Non, elle a perdu des territoires, c'était elle, je pense. Ou alors c'est surtout euh, Novgorod qui a perdu. Ouais, d'accord a perdu gros, la Norvège a gagné un territoire, la Suède a regagné ce qu'elle avait perdu, et le Danemark a eu Narva et la côte le long de la Suède. C'est une bonne idée ça parce que si jamais il donne trop à la Suède, elle va devenir, elle risque de devenir euh... très grosse et d'avoir une expansion, enfin une, une volonté de liberté importante. Alors pour l'instant cet état, ouais c'est moins bon, rentable. Bleh. Pourquoi je suis si mauvais à la conversion Culture non acceptée Est-ce que j'accepte les bosniens Qu'est-ce que ça représente Ça représente quasiment rien Mais en même temps Toutes les cultures de l'Italie Ce sont des cultures que j'aurais acceptées Qu'est-ce que j'ai à accepter à part ça Les grecs ça m'a l'air d'être un bon plan Si je grossis par là Ce qui n'est pas garanti Ou alors les autrichiens on va accepter leur culture pour pouvoir les convertir facilement. Ah, une conseille, les Napolitains. Les Bosniens sont les plus gros que j'ai pas. On va le faire. C'est parti. Nous sommes le pape, nom de Dieu. Et nous voulons convertir tout le monde. Et si jamais je veux terminer la culture bosnienne, il faudra que je prenne le reste de la Bosnie. Mais il n'y a que la Bosnie qui a des Bosniens. Bon, on verra ça plus tard. Plus tard, plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de laisser passer l'expansion agressive. On est bien copains avec euh, ces messieurs. Exécutons quelqu'un, n'importe qui. On va faire ça. Hop, et on va racheter notre point. On va le faire un peu Hop. Ferrari est parti. De la quoi Pourquoi Peut-être juste parce qu'il a des problèmes de rebelles. Parce qu'il m'aime clairement pas. La Savoie, ils m'aime bien. Ils ont pris une province à Milan et la province de Salus. Salus bien connu. Cité parmi de partout les... Les youtubeurs. Qui commence leur introduction par euh... "Salut, c'est Lily. et On se retrouve pour une nouvelle vidéo". <rire> Je me tais, d'accord. Le moment est venu. Oh oh, et me voilà 3 points de stab. Allô. Oyo. Oh yo. Oh, yo, yo. oh ça coûte. Prix moraux. Les prix des grains sont notoirement instables. Tout depuis le temps lors de la culture jusqu'au incidents entachant leur distribution peut provoquer une soudaine hausse des prix. A cause d'un des événements inattendus, plusieurs grandes villes connaissent des pénuries désespérant de, pouvoir... désespérant de pouvoir se nourrir. Les humbles dirigent leur colère vers les marchands qui, pensent-ils, profitent de la situation pour élever les prix. Ben, C'est peut-être vrai. Ces mêmes marchands, pour leur part, prétendent que l'envolée des prix s'applique uniquement par la pénurie du fait qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de pain pour tout le monde. Soit je les contrains à baisser leur prix, dans ce cas ils perdent beaucoup de loyauté et de l'influence. Soit je laisse la populace se révolter partout et les bourgeois gagnent en influence et en loyauté. Soit je fais pareil mais en payant à la place d'avoir la révolte. Et ça me coûtera probablement moins cher de payer. Est-ce que j'attaquerai pas la... Ah j'étais déjà en guerre contre la Serbie. Alors, l'Autriche contre Venise. <rire> contre Venise, c'est parti. Alors là, j'espère qu'ils vont me donner des provinces, mais pas trop, pour pas déclencher Mako, d'accord. <rire> ils ont pris sans aucune gêne l'Aragon et la Castille dans la guerre. Ils croient qu'ils font la taille qu'il faut, euh, j'en suis pas assez sûr, moi, même si ils ont la Hongrie. Surtout qu'ils vont venir par là, c'est moi qui vais tout prendre en fait. Les guerres d'Italie. Ah, oh, pas, j'ai pas lu. Mais je pense que c'est contre qu autrichienne de history. Je sais pas trop. <rire> J'aurais dû lire. Je des... Ouh, il y a tellement de monde. Ils sont nombreux les Vénitiens Il y a quasiment que des Vénitiens en plus. Nous connaissons désormais les effets de les guerres d'Italie. Compagnie mercenaire disponible, blablabla. C'est un truc avec le pape, peut-être. Le désir de réforme est bien monté. Bon, j'ai pas d'interface pour la croisade. Peut-être que l'Autriche a un truc spécial euh, guerre d'Italie à déclencher. Alors là, ils l'ont occupé pour moi. Non, on parle pour eux. Il va peut-être être eu de temps de s'arrêter sur cet épisode d'ailleurs. Ouais, en effet. Bah, ben, on fera la guerre dans le prochain. J'espère que celui-ci vous aura plu. Vous a plu. Maintenant. Et à bientôt.